Petite nouveauté chez Amazfit, au niveau de sa gamme de montres connectées, une montre un peu plus chère, un peu plus haut de gamme, mais surtout plus orientée sport, avec une montre qui ressemble un peu aux montres cardio GPS, -C, la Amazfit Falcom, qui est à mon poignet dans cette vidéo, on va la prendre en main ensemble, on va en parler, voir quelles sont ses caractéristiques techniques, comment est son design, bref, on va la découvrir, et bien entendu, elle est à mon poignet, je suis en train de la tester, bientôt, vous aurez le test complet de cette nouvelle montre connectée, c'est parti Déballons cette Amazfit Falcon. Donc là, on va être sur une des montres de chez Amazfit, les, les plus chères, hein, les plus chères qui existent. Elle est à 500 euros. Donc on va vraiment, avec cette montre, se positionner sur du haut de gamme. Et on va voir ce que ça donne hein, du haut de gamme de chez Amazfit. Ça peut être plutôt sympa. Hop. On retrouve une boîte noire avec l'inscription Up Your Game et en dessous on retrouve du coup la MaceFit Falcon qui est un petit peu comme l'Apple Watch Ultra de chez Macefit. Hein. on la voit, on va en parler du design juste après mais on voit sa robustesse on voit qu'on est sur des finitions vraiment très sympas on est sur des matériaux super résistants et on est sur une belle montre hein, qui fait vraiment montre cardio GPS par contre on est loin de la simplicité loin du design assez passe partout d'une GTR 4 on est vraiment sur une montre qui a ce design cardio GPS avec des gros boutons histoire de pouvoir, dans n'importe quelle situation, appuyer, changer, regarder. Elle va démarrer avec le petit logo Amazfit. Et même au niveau du chargeur, on est sur une autre technologie de chargeur. On n'est pas sur le même chargeur que sur les autres GTR, GTS, etc., etc. Nouveau type de chargeur, qui est un chargeur qu'on ne connaît pas chez Amazfit. On va avoir ici le petit livret, certainement d'utilisation. Voilà, si vous voulez un petit peu de lecture, le soir. On va voyez sur le français, on va pouvoir cliquer dessus. Et on va nous demander de faire l'appareilage avec l'application. Ce que je veux faire, ici là j'ai toujours ma GTR4. Hein. On peut voir un petit peu la différence de design hein. avec une GTR4. Je vous ferai si vous voulez une petite comparaison, une petite vidéo comparative entre les deux. Je vais euh, la, faire l'appairage directement sur mon application ZEP et une fois que l'appairage est fait, on va la prendre en main. Je vais vous montrer un petit peu, je vais la prendre en main quelques, quelques minutes avant et je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des menus, etc. S'il y a quelque chose de nouveau, s'il y a des petites nouveautés, on va regarder ça ensemble. Mais en attendant, on va parler un petit peu plus de son design et de ses caractéristiques techniques. C'est parti Parlons maintenant un petit peu du design de cette Amazfit Falcon. Oui, on est sur une montre avec un design un petit peu plus original que ce qu'on voit d'habitude au niveau de chez Amazfit. Pour dire, on est sur une montre avec un design vraiment montre cardio GPS. C'est une montre assez imposante, assez jolie. Mais voilà, on voit qu'il y a de la résistance à l'état pur et il ne faut pas un très petit poignet. Car oui, au niveau des dimensions, on est sur du 49,45 mm par 47,2 mm avec une épaisseur de 12,95 mm. C'est une assez grosse montre, surtout due à cette boîtier, hein, ce boîtier qu'on va parler au niveau euh, des matériaux juste après, mais c'est surtout ce boîtier qui fait que cette montre est beaucoup plus imposante qu'une simple gtr 4 Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 1,28 pouces. AMOLED avec une résolution de 416 par 416 pixels. Au niveau des matériaux, maintenant, on est sur un boîtier en titane et un verre en cristal saphir. Bref, on est sur quelque chose de résistant et c'est pour dire bah, déjà son prix, hein, qui est au delà des 500 euros euh, et à 549 je crois sur le site et je crois que je l'ai eu à 500 sur Amazon. Dans tous les cas, je vous mettrai les petits liens en description. Et euh, voilà, on est sur quelque chose de solide avec des matériaux. Haut de gamme très résistant pour une cible plus orientée montre cardio gps montre cardio gps tout en ayant quand même certaines euh, fonctionnalités qu'on retrouve euh, sur une gtr bref une bonne partie smart on en parlera pendant le test on va retrouver sur le côté gauche de cette montre deux boutons qui vont nous permettre de naviguer sans avoir à utiliser le tactile de l'autre côté deux autres boutons qui vont nous permettre d'accéder à des menus ou de revenir en arrière a l'arrière, on va retrouver le cardio-fréquence-mètre, et voilà, toujours ce boîtier en titane. On va avoir un bracelet avec, on va un bracelet avec une technologie propre à cette montre, c'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir mettre n'importe quel euh, bracelet. Voilà pour ce design, elle est assez jolie, on ne va pas se mentir, si on aime ce style de montre, comme je disais, elle est assez imposante. Mais par rapport à certaines montres cardio-GPS, on est quand même sur un beau euh, bel écran en AMOLED, avec... Un beau contour un petit peu en titane qui brille on est sur une montre assez sympa parlons maintenant de ses caractéristiques techniques au niveau des caractéristiques techniques là encore on a quelque chose de solide cette montre va répondre à plusieurs normes notamment la norme mil std 810 g qui est la norme militaire qui va lui donner une résistance au froid au chaud bref aux impacts en plus couplé avec ces matériaux, hein, ces matériaux titane, vert en saphir, on va avoir une montre qui va avoir une étanchéité jusqu'à 20 ATM. Oui, 20 ATM, c'est une des montres les plus étanches que euh, j'ai reçues sur ma chaîne. On a aussi pas mal de technologies qui va vraiment être spécialisées pour les gens qui font du sport et qui ont besoin d'une montre cardio GPS. Comme par exemple le système de positionnement satellite qui est, un suivi GPS puissant et précis, avec un positionnement précis bi-band, 6 systèmes de positionnement par satellite. Sans entrer trop dans le terme technique, cette montre va pouvoir capter des signaux GPS L1 et L5, alors que la plupart des montres captent seulement les, les signaux L1. On va avoir aussi une nouveauté au niveau fonctionnalité, ça va être le coach ZEP. Ce coach sportif, doté d'une intelligence artificielle, est un algorithme de coaching qui va pouvoir nous offrir des conseils personnalisés. Ça, on le verra un peu plus pendant le test. Cette montre va pouvoir se connecter à d'autres appareils sportifs via le Bluetooth, comme par exemple des capteurs pour voir la puissance de votre vélo ou alors un capteur, une ceinture cardio mètre même si là, on a déjà un cardio mètre qui, normalement, devrait tenir la route. Et elle aura aussi la particularité de rester allumée Lorsque vous allez effectuer une séance de sport, ça veut dire que vous aurez toujours vos données de sport affichées à l'écran. Bien entendu, comme sur la GTR 4, vous allez pouvoir aussi importer des fichiers euh, d'itinéraire GPX. On le verra euh, plus précisément sur cette montre. Dans tous les cas, je vais la tester pendant plusieurs semaines. Hein, euh, au niveau sportif, au niveau euh, normal, quotidien, au niveau de l'autonomie. Et on en reparlera très vite. Maintenant, regardons un petit peu la navigation dans cette montre. Regardons un petit peu la prise en main parce que ce n'est pas comme sur une gtr 4 et oui contrairement aux autres euh, amazfit là on va voir bah, le même système d'exploitation mais on va pas naviguer pareil parce qu'on a des boutons déjà différents et même les swipes sont différents lorsqu'on va arriver sur le cadran principal de cette montre qui sera bien entendu certainement personnalisable comme ça voilà je viens de essayer, vous allez pouvoir avoir différents swipes mais les swipes ne sont pas comme sur une gtr 4 vous allez pouvoir avoir l'écran des raccourcis ça c'est la même chose mais après en swipant de gauche à droite, vous allez avoir vos notifications. En swipant de droite à gauche, vous allez avoir le menu, directement le menu d'application. De haut en bas, vous allez avoir ce que j'appelle moi le widget board, c'est-à-dire toutes les petites cartes euh, qui vont vous donner la PAI, qui vont vous donner les, les alarmes, le sommeil, bref, toutes les petites cartes qu'on retrouve normalement à la fin du swipe de gauche à droite sur une GTR 4. On va pouvoir à chaque fois revenir avec le bouton en bas et lorsque vous avez appuyé sur le bouton en haut à droite vous allez arriver, à la place d'arriver sur le menu principal vous allez ici arriver directement sur l'écran pour lancer une activité sportive Lorsque vous allez appuyer en bas à droite là vous allez revenir sur votre écran d'application les boutons d'à gauche vous permettent d'aller en haut et en bas Et c'est relativement comme des swipes C'est à dire là si je fais vers le bas Ça m'amène vers le bas Si je fais vers le haut c'est comme un swipe de haut en bas Sur un menu euh, comme ça vous allez pouvoir du coup naviguer euh, Par exemple si votre écran est mouillé Ou si vous ne voulez pas toucher le tactile Parce que vous avez de la sueur sur les doigts Enfin alors, Normalement lorsqu'on a une carte de GPS Et qu'on est en plein exercice physique C'est plus simple lorsqu'on est en train de courir euh, D'appuyer sur les boutons pour monter et descendre Que, euh, bah, que simplement de... Euh, de, de, de, de faire avec le tactile euh, on n'a pas de micro euh, sur cette montre on n'a pas non plus de haut-parleur donc on ne pourra pas répondre aux appels lorsque je vous montre lorsque je vais recevoir un appel je vais avoir directement la possibilité de raccrocher ou d'ignorer mais on ne pourra pas répondre car pas de micro donc pas d'assistant vocal non plus lorsque je vais rester appuyé sur les boutons du haut, ça ne fera rien. Lorsque je vais rester appuyé longtemps sur le bouton du bas, ça ne fera rien non plus. Finir un petit peu cette prise en main, je ne sais pas si je le fais d'habitude, mais on peut regarder un petit peu euh, ce que nous propose l'application lorsqu'on va aller sur la montre. On va avoir directement les menus de surveillance de santé, qui va nous permettre de gérer la fréquence cardiaque si on la veut toutes les minutes. Moi, je vais la mettre toutes les minutes. On va pouvoir avoir les alertes de fréquence cardiaque. On va pouvoir avoir le suivi et suivi actif de fréquence cardiaque. Suivi du stress, vaut mieux l'activer aussi suivi de la respiration pendant le sommeil, notification anti-stress, suivi automatique de SPO2. Moi, je vais tout activer hein, pour mon test euh, avec une alerte de, de SPO2 en dessous de 85. Je vais tout activer pendant mon test. Comme ça, au moins, euh, je vous dirai la vraie autonomie pour une personne qui va tout suivre. Parce que si vous la prenez que pour, faire, euh, que pour aller courir le dimanche, ça ne vaut pas le coup. Là, c'est vraiment une montre qui va vous permettre d'avoir un, une partie smart et une partie santé aussi. Appel entrant, ça c'est activé, c'est activé, c'est activé. Cadran de la montre, vous allez pouvoir les choisir. L'App Store, vous allez pouvoir avoir les petites applications. Et là, j'ai l'impression qu'il y a ouais. J'ai l'impression qu'il y a d'autres applications par rapport à la GTR 4. On a par exemple Notify for Komoot, Notify for Encement. Ça doit être une, une application de sport Komoot, C'est une application d'itinéraire. Puis vous allez pouvoir euh, bah, télécharger sur iPhone ou sur Android. Donc ça, ça va vous permettre euh, directement euh, d'avoir des notifications de cette application. Donc ça peut être plutôt sympa pour avoir un suivi d'itinéraire. On a quoi Dans le tableau de bord, navigation. On a pas mal d'applications de navigation, je regarderai. Et après, dans les, vous allez avoir paramètres, liste des listes d'applications. Ça, c'est pour personnaliser un petit peu. Euh, ici, vous allez avoir entraînement. Vous allez pouvoir créer un entraînement. C'est là où vous faites les intervalles, etc., etc. Ça, on le reverra aussi pendant le test et dans plus qu'est ce qu'on a on a le store ok donc globalement ça va être ça je vais pouvoir aussi lui envoyer directement aller voir le coach zep pour le paramétrer aidez nous à vous connaître donc dans le coach zep on va dire je fais une à deux fois d'entraînement par semaine 30 minutes intensité on va mettre modéré pour l'instant suivant je vais dire le lundi on a quelques jours lundi lundi mercredi vendredi ça me va très bien Jour d'entraînement, quel entraînement, programmez-le, hop, date, à partir d'aujourd'hui. Et c'est parti, on va voir ce qu'il va nous proposer. Mon coach Jep a été personnalisé, on va voir des entraînements à partir d'aujourd'hui, programme du jour, ça va être entraînement d'intensité moyenne de 18 minutes, on va aller faire une petite course à pied, ça va le faire là juste après pour tester la montre, formulaire, voilà. Donc vous allez pouvoir personnaliser votre coach. Et euh, voilà, jour d'entraînement, regardez vos jours Personnalisez ça Et je vais vous dire là, c'est nouveau Je pouvais pas accéder à ce menu avec ma GTR4 Donc je vais vous dire ce que ça, ce que ça donne Je vais pouvoir aussi normalement lui envoyer mon itinéraire voilà les amis pour cette unboxing prise en main de cette euh, Amazfit Falcon. Je vais la tester pendant plusieurs semaines. Mon test de la GTR 4 arrive. Il a été tourné. Il est en montage. Il arrive. Je vais vous faire aussi une petite vidéo comparative si vous voulez entre la GTR 4 et la Falcon. Et on va voir tout ça ensemble. Euh, N'hésitez pas à me mettre en commentaire des montres à tester. J'en ai quelques-unes qui sont sur ma liste que je vais commencer à attaquer, là. Euh, bah, j'ai déjà commencé en janvier, je vais commencer à attaquer, parce que grosso modo, là, on est sur la première partie de l'année, il n'y a pas de nouvelles sorties, donc je vais pouvoir essayer de me rattraper sur ce que j'ai loupé la fin de l'année dernière. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive avec Tech. Merci, à bientôt sur ma chaîne.